Nous allons découvrir une première formule de trigonométrie. Démontrons que pour tout angle aigu B, cos B au carré plus sinus B au carré est égal à 1. Considérons pour cela un triangle ABC rectangle en A. Écrivons le cosinus de l'angle aigu B. Par définition, cos B est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB sur BC. Écrivons ensuite le sinus de l'angle aigu B. Par définition, le sinus B est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC sur BC. Calculons maintenant notre expression de départ, cos B au carré plus sinus B au carré. Avec ce qui a été défini précédemment, cela donne AB sur BC le tout au carré plus AC sur BC le tout au carré. Et en supprimant les parenthèses, on obtient l'expression suivante. Si on met ensuite au même dénominateur, on obtient celle-ci, ab au carré plus ac, au carré, le tout sur bc. D'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle abc rectangle en a, on a le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Ainsi, dans l'expression précédente, on peut remplacer ab carré plus ac carré par bc, carré, ce qui donne bc carré sur bc, carré, autrement dit 1. En conclusion, pour tout angle aigu B d'un triangle rectangle, on vient de démontrer le résultat annoncé, c'est-à-dire cosinus B au carré plus sinus B au carré est égal à 1. Cette formule de trigonométrie sert à calculer la valeur du sinus ou du cosinus d'un angle aigu, connaissant la valeur de son cosinus ou de son sinus, sans calculer la mesure de cet angle.